Je vous présente anne -Ma. Ensemble, nous, nous, allons nous allons vivre une très, une très très, très grande grand histoire D'amour. Ah, de, de l'eau. Bonsoir, je me présente. Moi, c'est étonnement. Dans le jargon des économiseurs d'écran, on pourrait dire que je suis une sorte de veille prolongée de l'amour. Je, si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un gros puzzle qu'on aurait offert à un aveugle et que du coup, malheureusement, personne ne finit jamais. Ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et je suis ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, si on fait l'impasse, évidemment, si sur vos 12 cm d'oreilles qui trahissent un peu, il bien avouer vos origines anglaises et eh bien en plus d'avoir des, des faux airs hein, de, de ce beau gosse hein, qui est le mentaliste et eh bien, eh bien c'est pas tous les jours hein, qu'on reçoit hein, un acteur anglais de talent hein, qui malgré un hein, français très approximatif il hein, faut bien le reconnaître hein, hein, a, cela dire, à, à s'imposer en France hein, aussi bien à la radio qu'à qu la télé hein, puisqu'après avoir fait vos débuts hein, dans l'émission, Union Libre hein, aux côtés de, de cette femme aussi distinguée hein, que, oui. que sobre, hein, qui est Christine Bravo et eh bien, eh bien depuis 2011 hein, vous, vous co-animez sur France 5 hein, l'émission on n'est pas des cobayes, il y a une sorte de, de version pour adultes toxicomanes hein, de, de l'émission C'est pas sorcier hein, dans laquelle vous, vous essayez de répondre à des questions aussi pertinentes hein, qu'inutiles, qui hein, comme, comme par exemple, hein, où vont les ballons lorsqu'ils s'envolent, peut-on sauter plus haut qu'un qu kangourou hein, ou encore peut-on, comme la castafiore, hein, casser du verre en, en chantant, et vous savez quoi, d'une sorte de manière, ça, ça nous fait quasiment un point commun dans le sens où, où je sais que mon petit niveau, ouais, il a été levé par un peur, hein, qui, en sa qualité de CRS, a, a souvent... Eu ça, il faut bien le reconnaître, à me considérer un peu comme son cobaye. Eh bien, je peux vous dire hein, que malheureusement, pour le trou de la sécu notamment, hein, il n'y a, a pas que du verre hein, que ma castafiore de père est, est capable de briser. Hein. C'est aussi bien à l'aide de sa voix que, que de nombreux outils hein, qu'il a souvent testés sur, sur les différentes zones hein, aussi friables que, que de de mon anatomie. Je me souviens notamment hein, de, de cet été 94 hein, où en pleine folie, des, des tatouages tribales, hein, je me je t'ai fait tatouer au aîné, hein, mon, mon signe chinois sur le pied, un petit rat adorable, un geste que j'imaginais sans conséquence, mais qui, malheureusement, n'a hein, pas été du tout du coup de mon hein, père, qui, qui passablement embrumé hein, par les litres de Campari hein, qui s'étaient enfilés pour, pour fêter la récupération hein, de, de son permis de conduire, a décidé de, de me donner une petite leçon hein, en me tatouant sur l'épaule à l'aide de son pyrograveur, un hein, mix du, du logo de l'OM hein, et de celui de, de la flamette de alors, une expérience, vous l'imaginez bien, aussi marquante que délébile. Et, hein et en parlant d'expérience marquante, justement, hein, j'ai découvert qu'avant de devenir comédien, hein, vous, vous avez travaillé dans la recherche et... et vous savez quoi J'ai ben, envie d'y voir un hein, signe Quand je suis même mon petit niveau. Et toi, moi-même, comme dirait le, le père Albert en recherche. Hein, ici oui. aussi bien ben, d'un point de vue spirituel hein, que, que sexuel. Et bien, et bien sachez hein, que si le docteur en physique nucléaire qui est en vous n'a hein, pas peur d'être irradié de bonheur, eh et bien, et bien, et bien j'aime autant vous dire hein, que que la fissure de mon atome et moi-même seraient absolument oh. ravis à hein, l'idée de, de pouvoir entrer en, en fusion. Hein, si vous voyez ce, ce que je veux dire sur ces petites confidences, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. En tendance, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien j'irai tenter ma chance au Liban, hein, ou paraît il le <rire> ce jour-ci. Hein, les, les rescapés syriens affluent en masse, hein, donc c'est comme moi, hein, là, la terre d'accueil qui est en vous. Hein, là, qu'elle soit finalement, hein, celui d'être colonisé, eh bien, eh n'hésitez pas à, à m'y rejoindre. À votre bon cœur, monsieur